Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser euh, un projet Mix média avec euh, les artisans et euh, je vais utiliser du collage donc je vais d'abord créer un, un effet de matière euh, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente et euh, pour cela je vais utiliser la technique des traits rappelez-vous et là je vais un petit peu accentué je vais essayer de réaliser un effet de marbre et j'aplatis carrément mon crayon Vous voyez quand je l'aplatis j'ai cet effet là donc j'ai une diversité au niveau du traçage et ça va me donner certainement un effet très sympathique Et riche en, en matière. Alors je vais ajouter un, un bleu plus clair et je vais faire la même chose. En fait le but est d'obtenir quelque chose qui ressemble à, à du marbre, un effet marbré et on peut carrément colorier Je garde toujours le crayon aplati sur la feuille et je n'hésite pas de faire des va-et-vient pour déposer un peu du pigment. Voilà. On va essayer d'extraire d'autres possibilités avec ces crayons de couleurs aquarellables. Ensuite, je vais asperger tout l'ensemble avec un peu d'eau. Donc maintenant, je vais utiliser une autre couleur et je vais prendre un peu euh, de violet Et je peux aussi en mettre un peu ici, sans exagérer, parce que je ne veux pas qu'elle soit trop présente, cette couleur. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais ajouter un peu d'eau. Et le pigment en contact de l'eau va se relâcher et on va avoir de, de légères coulures parce que en fait la planche est légèrement inclinée pour éviter le reflet de la lumière euh, voilà sur l'objectif de la caméra et donc je vais les laisser sécher et puis après je vais reprendre par dessus. Alors je vais prendre une grande feuille et je vais mettre un peu de rose voilà et je vais mettre aussi un peu de jaune et je vais prendre le même pochoir que j'avais utilisé dans la vidéo précédente et je vais mettre du rouge par-dessus un peu de jaune et je vais prendre ma linge humide et je vais essayer de faire ressortir les motifs si je vois que je n'ai pas assez de matière et bien je peux encore passer par-dessus fait fais la même chose ici. J'essaye de créer une petite composition comme ça, très sympa. Et là par contre, je vais utiliser le rose. Et je vais compléter avec le jaune. Avec la même lingette, je vais essayer d'utiliser un côté propre et je vais estomper tout ça. Vous voyez, il y a des pigments qui sont beaucoup plus riches donc ils se détendent plus facilement et plus rapidement au contact de, de l'eau, on va dire. Dès qu'on touche le pigment avec le, la lingette humide, et eh bien le pigment il se relâche rapidement. Voilà. là j'ai un manque de, de netteté de, de motif donc je vais un petit peu reprendre par dessus et je vais euh, je vais y mettre un peu de rose voilà alors alors avec une lingette beaucoup plus propre je vais adoucir tout ça mais d'abord je vais commencer par le jaune ce côté ci j'avais mis un peu de jaune et un peu de rose et eh bien j'essaye je, de charger ma lingette avec cette couleur et je vais adoucir ces motifs et voilà et alors je peux très bien si je veux encore mettre en valeur cette composition, et eh bien j'ajoute un jaune beaucoup plus clair ici et ici. Et je vais estomper tout ça. Et je vais estomper tout ça. Là, malheureusement, j'ai encore du blanc, donc je vais ajouter quelques petites fleurs juste pour combler les vides et je vais mettre euh, du rose. Et avec ma lingette, je vais estamper un petit peu pour faire ressortir les motifs. Voilà, ici aussi, je vais ajouter un peu de rose. Et avec la lingette. Voilà. Et maintenant, je vais adoucir tout ça. Alors, j'ai déjà réalisé une composition un peu dynamique. Alors maintenant, je vais ajouter quelques éléments. Et je vais juste mettre un tout petit peu de, de verre ici pour mieux faire ressortir ces fleurs. Et comme ce sont des fleurs, donc forcément on imagine un peu de feuilles, de feuilles vertes, un peu de végétation. Vous voyez, j'aplatis le, le bâtonnet pour euh, étendre un petit peu de son pigment sur la feuille. Et puis après, avec ma lingette, je vais venir et je vais adoucir tout ça. Donc, je vais prendre ici ma petite lingette et je vais estamper pour laisser une suggestion de végétation Voilà alors euh, ma feuille a séché, ce que je vais faire, avant qu'elle sèche tout à fait, elle est, elle est sèche à 60% on va dire, eh bien je vais ajouter un peu de verre. Voilà. Et ici aussi. Et de nouveau, je vais asperger par-dessus. Et cette fois-ci, je vais encore accentuer l'effet en tamponnant un petit peu avec ma lingette juste pour euh, adoucir le, le traçage que je viens de, de poser pour qu'il n'y ait pas beaucoup de traits et que ça reste un petit peu flou voilà alors pendant que c'est humide et eh bien je vais râper par dessus un peu de matière et euh, qu'est ce que avec quoi bah, je vais reprendre la spatule <rire> je vais râper avec la spatule poser de la matière dans certains endroits pour accentuer un petit peu le, les verts, on peut, voilà. Et alors, je peux très bien euh, prendre le bleu et le poser un petit peu ici, juste pour faire un petit rappel de cette technique et non pas de la couleur pensez toujours à faire des rappels soit de, de la technique que vous utilisez ou bien de la couleur dans vos projets c'est ce qui euh, va ramener un équilibre euh, visuel et au niveau euh, technique aussi voilà et je vais prendre de l'eau et je vais asperger par dessus et là le pigment il va se relâcher au contact de l'eau Voilà, donc je vais laisser sécher et puis je vais le reprendre pour l'ajouter à mon projet. Donc voilà, ça a l'air d'avoir séché. Et eh bien je vais utiliser l'autre technique que je vous ai montré euh, bien avant, dans la vidéo précédente. C'est à dire que je vais essayer de euh, faire des répétitions euh, de motifs. Et comme ici j'ai des fleurs, et eh bien j'ai une suggestion de végétation. Ici je vais dessiner des feuilles, tout simplement. diversifier un petit peu dans les formes. Je fais la même chose ici. Et ici. Qu'importe même si le dessin il n'est pas parfait. C'est ce qui va aussi ramener un peu d'originalité à notre projet. Alors, je vais dessiner encore des feuilles, mais en jaune. On ne les verra pas très bien, mais ça va nous ramener un peu de luminosité à cette composition. Voilà, et maintenant avec les néocolores 2, je vais repasser sur le fond avec du bleu. Alors, je vais... Et je vais mettre aussi un, un bleu plus clair. Je vais mettre celui-ci. un peu de contraste, un léger contraste et maintenant avec une lingette humide on va adoucir tout ça. On obtient un fond euh, chargé de motifs mais qui reste fade, suggestif. Euh, alors maintenant il va falloir équilibrer tout ça. Pour casser cette monotonie euh, de répétition, c'est à dire ici on a des motifs, ici on a des motifs, et eh bien on va casser euh, cette répétition avec ce, ce motif que j'ai créé et que je vais coller ici. Donc, je vais coller ça ici. Voilà. Et je vais coller ça ici. Alors, ici, je mets de l'eau avec de l'acétate de polyvilline. Je vais vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres réalisations. C'est celle-ci. Alors. Voilà, alors je repasse par-dessus pour créer un film protecteur parce que la cétate de polyvilline euh, me sert aussi comme un sorte de vernis comme ça. Et comme ça je pourrais après, euh, si je veux, euh, passer avec de la peinture et, et ne pas faire réagir les pigments qu'il y a ici, ou avec de l'eau. Et les pigments resteront intacts. C'est ça l'avantage de cette colle. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec. Et alors, je vais faire la même chose pour ces fleurs, pour ces motifs. C'est comme si j'étais en train, en train de les vernir. Et vous voyez, bizarrement, le pigment ne réagit pas avec la colle. Voilà, je vernis tout. Voilà. Alors, ça a commencé à sécher. Et ce que je vais faire, je vais encore ajouter de cette matière ici. Juste pour le rappel. Voilà. j'ai fait pour les autres. Je vais repasser par-dessus pour conserver les pigments. Si jamais je vais peindre encore par-dessus. Alors maintenant je vais remplir ici et je vais utiliser ce bleu et ce bleu et je vais un petit peu humidifier ma lingette et je vais estomper. Je vais prendre mon pochoir avec des petits points, ici, et je vais prendre de la peinture blanche, cette fois-ci. Je vais un tout petit peu l'humidifier. Et avec ma spatule, je vais prendre de cette peinture. Vous pouvez faire ça avec du gesso aussi. Hein. Je n'aurai pas un effet extraordinaire, mais c'est juste pour casser cette monotonie. Le but n'est pas d'avoir des points bien nets, mais c'est surtout pour avoir un effet de matière. Alors, je peux faire l'inverse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir un effet de, de matière. retourner le pochoir pour placer un effet inverse je vais laisser sécher puis de nouveau je vais encore ajouter quelques points sinon par exemple vous pouvez prendre le bord d'une gomme là je n'ai pas de gomme normalement un crayon avec une gomme et eh bien vous le mettez dans la peinture blanche et vous euh, déposez de la peinture Ici, là, je, je, ça va pas me donner en fait parce que c'est avec la matière de la gomme qu'on arrive à obtenir quelque chose de très sympa. Bah, je vais tenter, mais normalement c'est avec la gomme qu'on arrive à le faire. Non, c'est pas terrible. Mais on, on peut combler par exemple les vides si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, ça a semblé un peu séché ici, je vais reproduire la même texture ici, la même technique ici et peut-être ici quelque part. Je vais en ajouter un peu ici euh, ma spatule, je vais ajouter un peu de peinture. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser du gesso blanc, Et là, je vais en mettre un tout petit peu, juste pour le rappel. Voilà. Et là, un petit peu ici. en mettre un peu ici aussi les points les plus fins voilà Vous voyez tout ça c'est joli j'aime j'aime beaucoup et ici aussi ici, là où c'est fin Donc, je vais laisser un petit peu sécher et puis, de nouveau, je vais retravailler par-dessus. Alors maintenant, je vais utiliser les 3 des perles de chez Action. Et je vais aussi utiliser les Glitter Glue, euh, ici, pour les fleurs, pour leur donner un peu plus de relief. Alors ici, je vais en mettre un petit peu. Et je vais mettre un tout petit peu ici. Je vais prendre un peu de cette matière parce que j'en ai mis beaucoup et je vais juste faire monter un tout petit peu de cette couleur pour un peu casser cette blancheur qui n'est pas trop de contraste qu'on ne voit pas vraiment très fort ce blanc. Et euh, je vais faire la même chose ici. Voilà. Pour atténuer un petit peu ce blanc. Voilà. Et je fais la même chose un petit peu ici. Voilà. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec les glitter glu ici. Ce qui est chouette avec les Glitter plus, c'est que la matière elle est très translucide. C'est vraiment un régal de travailler avec. C'est très léger, c'est très transparent. Et puis, ça, ça dépose des, des paillettes qui donnent un effet très, très magique, très agréable à, à la peinture. Ce n'est pas la même composition, bien entendu, mais voilà. On va diversifier un petit peu les matières pour ramener quelque chose de plus esthétique. Alors, alors le fait de, de mélanger les matières, eh bien, ça ne fait que ramener un côté positif à votre composition, à votre projet. Et ça l'enrichit davantage. Et bien, hein, et puis en même temps. On, et puis on sent que le votre votre page a été vraiment travaillée, euh, a été recherchée au niveau technique, au niveau euh, euh, plastique, etc. Alors je vais reprendre un petit peu d'ici. Ça, ça vient de chez Action. Hein. Pas les glitter glue, les glitter glue. Je les ai achetés sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de, du matériel que j'ai utilisé pour ce projet. Voilà. Et... Euh et alors je vais reprendre un tout petit peu de, de, ce, de cette matière, la mettre un tout petit peu ici, mais discrètement, juste pour avoir un rappel. Euh, parce que l'œil va chercher cette couleur dans la composition et ça pourrait créer un déséquilibre. Je la mets aussi ici. voyez, oui, c'est très léger, mais on la ressent quand même. Et alors, je n'hésite pas d'ajouter cette couleur ici, puisqu'elle est transparente. Elle ne se verrait pas beaucoup. Et alors, euh, maintenant, je vais créer des, euh, des petits euh, reliefs pour les fleurs, la matière à l'intérieur n'hésitez pas à tourner votre feuille si vous voyez que ce n'est pas très confortable pour vous là j'en ai mis beaucoup Fait la même chose ici et ici donc vous voyez le fait d'avoir conservé les contours et eh bien ça nous aide un petit peu à cerner euh, la forme de la fleur et même si on va déposer euh, un peu n'importe comment cette, euh, cette matière la glitter glue eh bien c'est pas grave parce qu'on a conservé quand même les contours et euh, ça nous donne quelque chose de légèrement euh, réaliste Alors, je vais prendre une couleur un peu plus foncée et je vais pas en mettre beaucoup alors j'essaie un petit peu d'étaler la matière pour qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de relief Vous voyez ici, nous avons euh, des contours qui ne sont pas nets, qui sont un peu fades, mais ça ne dérange pas la composition parce, parce qu'on a conservé quelques contours et le reste, comme c'est euh, dans les extrémités, et eh bien ça donne ce côté un petit peu euh, à l'infini. Je vais faire juste un tout petit rappel ici de cette couleur, pour ne pas créer de déséquilibre vraiment très très léger ça à peine si on voit la, la couleur et alors avec les trois des perles de chez action je vais mettre un peu de cette orange ici je vais poser ça comme ça J'en mets un tout petit peu ici et ici. Ça donne un peu de lumière ici entre les fleurs et ça les fait légèrement ressortir. Et ici, maintenant, je vais euh, utiliser cette couleur, comme on a des, euh, des couleurs un petit peu cuivrées. Et ici aussi. Je vais en mettre... bon, avec la Glitter Glue, vous pouvez, vous pouvez prendre votre temps pour étaler euh, la matière parce que bon, ça sèche lentement. Et voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser un tout petit peu de ce verre. Et je vais le placer ici, en dessous de, cette, de ce petit bout de papier que j'ai collé. Et je vais le placer un petit peu ici, en dessous du papier. Et avec un peu d'eau. Je vais humidifier un petit peu et ça va me créer un sorte de contour, comme ça je vais cerner la forme pour créer un peu de contraste et ça va créer une sorte d'ombre portée, comme ça. Alors, alors je vais petit à petit, j'ajoute au fur et à mesure de la couleur pour euh, équilibrer au fur et à mesure. Je peux en ajouter un petit peu ici. Et j'ajoute encore un peu ici. Je vais faire la même chose ici. Et cette fois-ci, je vais en mettre beaucoup. Et ça va me cerner un petit peu euh, ma composition. Alors ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en valeur les motifs que j'ai mis ici. Comme ils semblent un peu fades et que j'ai envie de faire le rappel de cette couleur, eh bien, je vais mettre un tout petit peu de cette couleur ici, avec toujours le même bâtonnet, le vert foncé. Et je vais prendre un peu d'eau et je vais cerner la forme. Je ne vais pas répéter cette technique partout, euh, juste pour laisser euh, ce côté un petit peu suggestif et pour créer euh, certaines zones un peu plus foncées, plus claires, etc. Un peu de contraste dans certains endroits. Alors, je vais faire la même chose ici. Et alors, avec ce bleu, je fais le rappel de ce bleu ici. Un tout petit peu. Et je fais la même chose. Je cerne la forme. J'ai une feuille ici qu'on la voit pas très bien. Je vais la cerner avec ce bleu. Et en même temps, ça va me créer un rappel de cette couleur. Et je mets un petit peu de ce bleu ici. Voilà. Un peu ici aussi. Alors, je vais en mettre un tout petit peu ici, juste pour faire un petit rappel. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Si vous n'avez pas les NeoColor 2, vous pouvez uniquement euh, travailler avec les euh, Arteza. Ça peut. Euh, ça peut faire l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les néocolores et les artesas. Vous pouvez faire uniquement cette technique avec euh, euh, les artesas ou avec les néocolores. Vous aurez certainement le même résultat. Et ici, un petit peu de ce bleu. Alors, je prends ce, cette couleur, toujours avec les 3D perles. Et j'ajoute un tout petit peu ici. Et j'ajoute un tout petit peu ici. Normalement, ça sert pour faire des reliefs, mais moi, je ne, je ne les trouve pas assez opaques. Voilà. Je laisse un petit peu de matière pour créer un léger bas-relief et en même temps pour casser ce blanc je laisse un peu de cette matière apparaître ici aussi C'est juste pour une question de rappel, comme d'habitude, je me répète, mais c'est très important pour une peinture de créer des rappels de couleurs. Et voilà. Alors, je vais prendre quelques mots. Euh, J'ai imprimé euh, deux fois euh, cette planche de mots que je vous propose gratuitement euh, sur mon site. Vous pouvez toujours euh, aller la télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et je vais prendre euh, cette expression Tu es magnifique. Alors, je vais coller un mot ici. Ici. Et le deuxième Alors j'ai acheté ces papillons sur internet et je vais essayer de les ajouter à cette composition. Celui-ci je vais le laisser là et je vais ajouter et je vais ajouter celui-ci ici. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Donc je vais déjà coller ça. Je vais prendre celui-ci. Je vais déjà le coller. Je vais prendre celui-ci. Alors, le petit mot, je vais l'ajouter ici. Et voilà, je vais les laisser ici. Voilà. Alors, je vais laisser sécher et puis je vais repasser par-dessus avec des contours. Mais en attendant, je vais ajouter d'autres éléments. Et j'aimerais ajouter un petit peu de ces euh, pierres euh, autocollantes. Donc, je vais en ajouter ici quelque quelques part. Je les ai achetées de chez Action. Alors, je vais ajouter... Celui-ci, ici. Celui-ci. Celui-ci, ici. Et alors, avec cette couleur, je vais faire le contour de ce papillon. Avec de l'eau ça, ça va un peu faire ressortir son contour. Ça va créer un léger bas-relief. Voilà. Je vais utiliser un peu de noir ici. Pour accentuer un peu ce côté-ci. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et avec ce violet, je vais faire le contour de mon mot avec mon pinceau je vais adoucir le contour voilà et alors avec un peu de brun je vais ramener un peu de couleur à l'intérieur de l'étiquette juste dans les coins pour qu'il n'y ait pas ce blanc qui soit contrasté dans, dans la composition le blanc de l'étiquette alors j'aurais très bien pu mettre une autre phrase mais pour bon, moi je ne voulais pas perdre du temps vous pouvez euh, écrire ce que vous voulez vous pouvez le faire à la main aussi hein, sans forcément imprimer voilà je vais ajouter un petit peu de contraste ici Je vais ajouter un peu de contraste ici aussi. Je fais le contour de la fleur et du papillon en même temps. J'en mets un peu ici. Je profite pour en mettre un peu ici. Voilà. Alors c'est quelque chose de simple, euh, de facile à réaliser. Donc je vous encourage à vous y mettre. Je vais en ajouter un petit peu ici parce que bon, les, les cercles sont très très apparents, très visibles. Voilà, alors je vais juste un petit peu cerner euh, ce, ce mot en noir. Qu'importe le crayon de couleur que vous allez utiliser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une marque. C'est juste pour ramener un peu de contraste. je fais la même chose ici. voilà sans trop insister non. voilà maintenant ce que je vais faire euh, j'ai fini alors je vais juste ajouter quelques perles ici quelque part ici des petites perles bleues pour faire le rappel de ces perles. Je vais mettre un peu de colle pour que ça tienne mieux. Je vais faire la même chose ici. Je prends un peu de la prite et je la mets ici. Donc voilà, je me contentais de ça. Alors, en dehors de la caméra, j'ai effacé le texte et je l'ai remplacé par un autre. J'ai écrit comme un papillon, libre comme l'air, comme un papillon. Et alors, pour ces papillons que je viens de coller, je trouve que celui-ci euh, ne ressort pas beaucoup dans l'ensemble, dans la composition. Et euh, j'ai voulu aussi créer un bas-relief, accentuer un petit peu le bas-relief que j'ai créé ici, avec les différents niveaux de relief. Et euh, j'ai eu comme idée d'ajouter un autre papillon vous voyez c'est un papillon en sorte de plastique vinyle comme ça et je vais le coller comme ça en fait euh, le papillon il était plat et je l'ai plié pour euh, voilà créer euh, un autre niveau euh, voilà un autre relief et je vais faire la même chose pour celui-ci j'ai essayé de chercher dans mon paquet euh, un papillon qui ressemblait à celui-ci et généralement j'ai que dans des tons bleu vert et j'ai préféré prendre celui-ci que je vais coller par dessus celui-ci alors je vais créer ce contraste de différents niveaux et celui-ci je vais le laisser tel qu'il est et en même temps ça va me donner cette suggestion de d'éloignement euh, enfin voilà de, de transparence etc alors voilà je vais coller maintenant les papillons et je vais utiliser cette colle voilà Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Et avec cette pince, je vais essayer d'appuyer un petit peu pour que ça colle bien au support. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Et voilà. Alors, en dehors de la caméra, je me suis rendu compte d'une petite erreur d'orthographe et donc je l'ai corrigé. Et euh, j'ai aussi repris le petit mot euh, euh, à la main et j'ai aussi corrigé, euh, pas corrigé, mais j'ai changé le petit texte qui avait ici. Euh, donc, voilà ce que ça donne. Alors, je trouve que le bas-relief est assez sympa, en tout cas cette idée de superposer euh, les papillons les uns sur les autres donne cette impression qu'ils vont se détacher de la page pour voler, ça crée un effet plus réaliste. Donc vous voyez qu'avec euh, toutes ces euh, techniques et procédés on arrive à obtenir des effets différents, des zones plus fades, euh, plus douces, euh, aux zones plus contrastées, plus rugueuses. Euh, ou plus en relief par exemple. Euh, donc je vous invite à faire la même chose. Ici nous avons différentes textures, différentes matières. Donc vous voyez ici. Et euh, ça nous donne un travail beaucoup plus fignolé, beaucoup plus recherché euh, artistiquement et euh, techniquement aussi. Donc j'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous aurait euh, fait découvrir de nouvelles techniques qui j'espère vous auront... Euh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 et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos tutoriels. Et je remercie vivement d'avance toutes celles et ceux qui le feront. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous invite à télécharger euh, mon cadeau gratuit qui est un kit de dessin avec une formation de dessin.